Thank you Coucou les loulous, aujourd'hui, petit vlog dans une ville que vous connaissez tous, Paris. L'objet de notre visite dans la capitale, elle est simple. On a l'assurance USA qui nous a contactés pour participer à un cycle de formation d'apprentissage de la GiroRou pour avoir un petit diplôme qu'on pourra utiliser lors de nos formations de Giro académie. Donc c'est l'occasion pour nous d'aller voir les huileurs pro, d'aller voir des boutiques, de découvrir la capitale et surtout de rouler. Donc, sans plus tarder, voici les huileurs d'Alsace qui sont présents aujourd'hui Je suis Pierre. Je suis Damien. Je suis Bruno. Et bien en avant pour la visite de Paris. Si on suit la flotte, on arrive à Notre-Dame. Il est où le moquehdam Bien vu J'ai pas vu des voitures de ce côté, tu. Bah c'est quand même la capitale, là. Hein -tu, hein <rire> tu Y a de la circulation ici, hein stabilité des gens. pas ah, ça craint C'est joli, regarde là C'est la maison de Willer. Tu me fais un truc, à l'horreur et... de ça. Ah <rire> oh, non mais quoi le montage Ah oui, pas, non, ça, non, non, non En plus j'étais pas prêt là et tout Le Juro Shop a été créé en 2015 et moi je suis arrivée un an après. Viens, viens a... Bah ça y est, détends-toi, y a pas de caméra, la regarde pas La non. boutique a ah. été ouverte en ligne dans un premier temps. Six mois après, on a ouvert la boutique physique au bout de bah, 3, 3 ans. ans. La boutique commençait à être trop petite, donc on, sait, on a déménagé pour le 11 e donc actuelle ici. Euh, sur un boulevard Voltaire. <rire> on a commencé avec la roue, on a enchaîné les trottinettes. Mmh. Okay. On voulait aussi développer sur le vélo électrique mmh. et le scooter électrique. Euh, ça y est, on a ah, fait oui, notre première embauche. première embauche de petit Mathieu. Donc Mathieu, Mathieu, Mathieu. Je suis un jeune apprenti qui est content de travailler ici. Pas du tout sous la contrainte. Hein. <rire> Vas-y, dis que t'es content. Dis que es Je suis content. très très très content. <rire> Aujourd'hui, on va tester donc la caisse 16x. C'est parti. Alors, attention. Génial, génial. Sérieux ouais. Elle est fluide, elle tourne bien, agréable, voilà, agréable. Par oui. contre, euh, elle freine moins bien que la gauche, ouais, dirais. Je prends un moyen que la Gotway et euh, à basse vitesse, on sent un petit... Euh, C'est pas aussi linéaire que, que Gotway. Okay. Ouais, mais pas Tu vois, ah, <rire> <rire> comment va C'est vrai les océans, là. Est-ce que tu peux dire une grosse vacherie sur lui euh, Grosse vache. <rire> <rire> j'ai pas entendu, j'ai pas entendu. <rire> euh, on va rouler. On va rouler. À Paris, je crois Ouais, bah ça dépend, qu'est-ce que vous voulez voir Euh, quelque chose de beau Tu veux voir Montmartre Le Moulin Rouge, tu vas voir le Moulin Rouge. Ouais. Le Sexodrome Le Sexodrome C'est en face. C'est quoi le Sexodrome Attends, C'est les grands trucs, C'est le grand cinémaïque, c'est de Paris. on fait de la pub pour tout le monde, là. Après, on finira l'enchanteur. C'est je connais pas. Je connais pas ça. <rire> Sinon on peut aller au cox. Au cox La Révanette c'est la sonorité, ça me dit quelque chose à mon avis. Bonne route les wheelers d'Alsace, à plus tard Ici on s'arrête pas au feu rouge On s'arrête pas au feu rouge Je vais bête -bê -bê quand il y a du monde Non mais c'est un ours il s'arrête jamais Bulldozer, gilet jaune, il y va, il s'arrête jamais Alors le wheeler parisien est, euh, est rapide. C'est-à-dire que je n'arrive pas à le rattraper. Les gars, ils ont mis une porte là hein. Donc nous allons passer devant l'Elysée. Il se trouve sur la droite, là, juste là. Mais maison oui, ont vu sens dans l'orientation, <rire> tu devrais plus écouter... Bah Nicolas Nicolas Tu pas... Ah non, C'est quoi il s'appelle Manu, Manu Nicolas Macron <rire> <rire> Nicolas Macron, c'est son fils caché C'est les mains <rire> C'est beau Paris Dommage qu'il y ait autant d'huileurs pro. En <rire> il les Regarde, la troisième Bon, là visiblement, on va direction Montmartre. Donc ça va monter fort. Tu filmes qui là Ah c'est moi. filmes les jeunes filles Tu vois je, te... ah non, non. je te vois pas Ah non non ouais. <rire> Ah non c'est pas vrai hein. Ça c'est Paris Ça c'est Paris tu vois Vous va vous casser Ouais. Et on va quitter les houillons d'Alsace. Vous ouais, allez où Avec tristesse. Ouais, avec des larmes aux yeux, tu oui. vois. Ouais. La gorge, c'est <rire> les larmes <lignes> qui perlent. <rire> Hop, les guys. Oh, my ball. <rire> Comment tu fais, monsieur Flex, pour le sexe <rire> On va prendre 20 grammes. Mais moi, je bois pas, je prends pas 20 grammes. Hein. Parapara, papap <rire> Bon, c'est la folie. Rouler dans Paris avec la circulation, c'est un truc de malade. Eh, on fait, on passe presque au vert. Hein. Yannick, Strasbourg manque. Ces pistes cyclables, ces aménagements, j'en peux plus. Ces gens gentils. Et, et c'est pas fini, regarde. Ah, bah, c'était une piste cyclable. Voilà, C'est toi qui voulais voir le Moulin Rouge Ah non non non non <rire> Ah c'est pas ce que tu Quel fou cul il est là <rire> elle, elle, elle, elle, elle, elle. Nous allons continuer Jusqu'à monter à... à Montmartre On va s'arrêter au sexodrome pour Avant pour, pour Matt <rire> tu acheter oh, ouais. Je il veut s'acheter un coquering Je crois qu'il va s'acheter un coquering C'est quoi un coquering Vous êtes <rire> des toute responsabilité C'est un joli quartier hein. On s'y sent bien les deux on vient ensemble. bien ici. C'est pas les mêmes que chez vous. Je, moi, je sais pas. Moi non, je non sais plus. Je dis tu sais ça, je dis rien. Les rando allez l'Emmanuel, faut jamais y aller. MRK n'est pas un guide. C'est un guide spirituel pour certains individus, je pense quand même. Un bah, spirituel, c'est un bien grand mot. C'est plein Le sexodrome. Liberté, égalité, sexualité Totalement okay. bon. <rire> Ça en a besoin, c'est bon Non, c'est rare ok Malheureusement ils font pas le triple xl C'est Il dit qu'ils font pas le triple xl Si, si <rire> Là, je vais te dire, il y a des trucs Tu, tu vas avoir peur Et je m'en fous <rire> Tu <rire> vas avoir peur, t'as des machins, tu te demandes <rire> ah, Tu te dis, c'est pas pour des humains <rire> T'as l'air bien renseigné quand même T'es jamais allé au sexodrome <rire> Donc on avait dit une sortie culturelle et dans culturelle il y a Turel, hein. on est d'accord. Là je sais pourquoi Ah bah Montmartre c'est Montmartre, hein, ouais, ouais. ça monte. Le Holenixbourg à côté c'est du pipi de chien. Il y a des choses pour les enfants oh, Dans ce quartier je suis pas sûr. <rire> et nous voilà donc à Montmartre. Notre guide a certes une roue adéquate, hein, mais euh, la pauvre elle souffre. Et pourquoi donc Je vous laisse juger par vous-même. La pauvre ACM de 2000 watts a du peine à monter jusqu'à Montmartre. Ouais, ouais, ouais. ouais, mais deux heures après, nous. C'est la première fois que tu visites Paris euh, Je crois que c'est la première fois que je viens en sacré à ça, c'est le Sacré-Cœur. C'est une église. Ça, c'est pareil. C'est une belle bâtisse. Et par contre, de nuit, je ne l'ai pas vu souvent. C'est joli. Trop de pierre, trop de pierre. C'est une conduite parisienne hein. Voilà donc Emmerka nous a proposé de venir manger dans un petit restaurant On va manger de la foudou chinoise. chinoise Allez Bon appétit La bouffe traditionnelle chinoise, c'est très bon, mais alors c'est chouette. Je crois que c'est très pimenté. Ouais, c'est vrai, c'est Alors faut même toucher. Non, faut pas toucher. Mais c'est la chapeau qui tue. Ouais, mais euh, je préfère la chapeau de chez nous, hein, pas, mais là, c'est énorme. Bien. tout va bien, tout va bien, Donc demain il y a Masterclass avec l'inventeur du Mojiro rou une sacrée plus-value bah, Comme il dit, roulez bourrin, euh, roulez bourré. Voilà, voilà un peu l'esprit parisien qui règne <rire> <raille> ici. <rire> c'est rouler serein, rouler assuré normalement. Normalement c'est rouler serein, rouler assuré. Voilà donc fin de la soirée, euh, on a bien mangé, on a bien bu. On est très content d'avoir rencontré euh, les gérants de la boutique Giro Roo Shop. Moi j'ai perdu mes cornes comme vous pouvez le constater. Et, euh, et puis maintenant bah, on rentre direction notre logement à Bagneux qui est à peu près une euh, dizaine de kilomètres du centre de Paris et il pleut. Oui, il pleut et ça fait chier. Mais bon Paris, c'est quand même bien. Un peu. Elle est où Elle est où Ah, elle est là Elle est belle Bon là, je suis désolé, je vais arrêter de filmer parce qu'il pleut un petit peu trop et euh, c'est pourri là. Je sais même pas si c'est ce que je prends. Bon, on va arrêter là, donc euh, rendez-vous demain pour la masterclass de l'inventure du Mojirou. Allez, à plus